Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vais vous décrire la plateforme de trading Tradovate qui depuis quelques semaines est en français donc c'est vraiment très intéressant pour les francophones qui cherchent une plateforme de trading vraiment efficace. Donc on n'a pas énormément de choix en français et donc là cette plateforme-ci Tradovate je pense que ça va intéresser beaucoup beaucoup de, de personnes, de francophones. Donc euh, c'est une plateforme pour, les, pour trader les futurs et vous allez voir qu'elle est vraiment super. Donc la plateforme Tradovate, donc j'ai cherché en fait une plateforme qui permettait euh, d'indiquer le, le market profile puisque vous savez que moi je suis euh, partisan d'utiliser donc euh, le market profile qui vous donne énormément d'informations si vous regardez des vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Donc c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui il faut utiliser pour avoir euh, des meilleurs résultats. Si vous n'arrivez pas à avoir de, de très bons résultats et eh bien je pense que vraiment le market profile vous voyez ce que c'est ici donc euh, c'est vraiment un, un outil qui va vous aider énormément pour avoir de bons résultats. Donc je vous explique la plateforme Tradové. Donc Tradové est à la fois une plateforme et un broker. Donc ça c'est déjà un gros avantage parce que si vous utilisez une, une plateforme comme MT4, MT5 euh, pour les CFD, bon vous devez choisir un broker aussi. Tous les brokers ne sont pas très bons, je pense que vous le savez donc il ne faut pas se, se lancer dans, dans le trading chez n'importe quel broker, renseignez-vous, voyez un petit peu les personnes qui recommandent tel ou tel broker. Donc sinon en francophonie et eh bien euh, donc, euh, il y a également euh, euh, ProRealTime que beaucoup de francophones utilisent mais ProRealTime n'a pas euh, un bon market profile, en plus de ça ils le font payer 30 euros par mois donc selon les dernières informations euh, que j'ai et euh, donc euh, c'est vraiment pas top si vous cherchez le market profile en plus. Donc vous devez choisir euh, un broker c'est principalement IG ou IB, donc euh, qui ont quand même certaines contraintes. IG je crois qu'il vous demande 5 pips, euh, 5 points de, de coût si vous voulez ramener euh, le stop à zéro donc vous avez, vous avez toujours un coût assez, un coût assez important. Donc bon il y, a, il y a vraiment des inconvénients également à, à cette plateforme-là donc euh, moi j'ai eu pas mal de problèmes euh, pour euh, l'utiliser sur un Mac alors qu'ici avec euh, donc euh, Tradovet et eh bien ça fonctionne merveilleusement sur Mac, sur PC. Vous pouvez télécharger une application comme j'ai fait ici donc l'application Tradovate, ou vous pouvez également ouvrir une page web et ça fonctionne très bien également. Donc deux plateformes qui fonctionnent très bien donc sur PC et sur Mac, ça c'est déjà très bien pour une plateforme de trading. Euh, je n'ai pas encore beaucoup exploré pour suivre ça sur, sur téléphone portable mais je ferai ça à l'avenir également. Et ensuite qu'est-ce qu'on a encore comme avantage avec Tradovet Donc je vous ai dit c'est un broker et euh, une plateforme de trading. C'est du solide puisque Tradovet a été racheté il y a quelques mois par Ninja euh, Trader 150 millions donc euh, c'est pas n'importe quoi. Donc la plateforme est hyper facile, hyper fluide à utiliser. Je vais vous faire une petite démonstration. Euh, elle est en français depuis peu de temps alors euh, je me dis c'est peut-être parce que j'ai commencé à faire des, des vidéos en français sur Tradovet qui se sont dit tiens il euh, y a probablement des clients intéressés. Bon je ne sais pas si c'est moi qui, qui, qui ai une petite influence là-dessus. En tout cas réjouissons-nous que cette plateforme est maintenant euh, en français donc ça va aider beaucoup beaucoup de, de francophones. Donc euh, c'est sur le futur. Alors, vous allez me dire, oui, mais les futurs, euh, moi j'ai l'habitude de trader les CFD. Mais aujourd'hui, donc, dans les futurs, vous avez euh, des contrats, des mini-contrats, voire même des micro-contrats. Donc, sur certains actifs, qui vous permettent de trader à 1 euro, euh, 1 dollar le point, ou 1 euro le point, et même moins. Donc, euh, les CFD n'ont plus vraiment grand intérêt du fait que sur les futurs, vous avez. Donc euh, vous pouvez trader avec des capitaux bien moins importants qu'avant donc euh, je pense que vraiment c'est intéressant. Pourquoi Parce que les CFD c'est des copies des de futurs. donc par exemple ici on est sur le SP500 donc en futur hein, c'est le, le mini SP500. Donc si vous voulez trader en CFD ben, vous aurez très régulièrement un décalage par rapport au futur, ça peut fonctionner aussi mais vous savez que bon les CFD ce sont les brokers qui eux-mêmes font le marché donc euh, vous n'avez pas toutes les informations qu'on peut avoir ici surtout euh, pour le market profile euh, donc le footprint donc vous savez exactement combien de contrats sont euh, placés sur les marchés par les différents opérateurs. Donc c'est bien plus intéressant à ce niveau-là d'avoir ces informations euh, qui viennent euh, directement euh, des marchés centralisés. Donc les futurs, vous avez à ce moment-là toutes les données réelles en temps réel comme euh, tous les traders professionnels euh, utilisent. Alors la plateforme euh, Tradovet vous voyez devant vous ici, euh, j'ai ici le carnet d'ordre, j'ai ici le footprint qui montre exactement Combien de contrats sont réellement passés à l'achat et à la vente par rapport au carnet d'ordre qui lui indique combien euh, de contrats sont euh, indiqués soit euh, à l'achat ici sur la colonne de gauche soit à la vente ici sur la colonne de droite. Donc ce sont les contrats qui sont euh, proposés et euh, ici vous voyez réellement les contrats parce que parfois vous avez des, des algorithmes qui suppriment des positions qui sont, qui sont proposées ici. Donc vous voyez à différents prix par exemple ici à 3870 3, 3 j'ai 54 contrats qui sont proposés à la vente et bon peut-être qu'à un moment donné il va y en avoir plus ou moins que certains algorithmes ou opérateurs vont retirer des contrats, on ne sait pas. Mais ici en tout cas ça nous permet de voir combien de contrats sont achetés, combien de contrats sont vendus, ça vous permet bien sûr de, de regarder réellement ce qui se passe, ce qu'on n'a pas sur les bougies, les bougies japonaises que vous utilisez probablement. Donc on n'a pas ces données-là. Donc avoir ces informations-là c'est quand même très, très utile si vous voulez trader efficacement, surtout si vous faites du court terme. Donc euh, voilà déjà quelques avantages de la plateforme. Alors bien sûr, on a le Market Profile. Si vous ne savez pas ce qu'est le Market Profile, ben ça vaut la peine de, de vous renseigner, d'apprendre un petit peu ce que c'est. Alors à ma connaissance, il n'y a qu'un livre francophone qui parle du Market Profile. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Euh, il est pas mal pour une initiation. après euh, il faut quand même pratiquer ou suivre une formation. Donc moi j'ai créé une formation pour aider donc les débutants à, à se faire à ça. J'ai un groupe euh, également euh, WhatsApp où euh, on partage donc euh, je partage avec mes étudiants euh, ce qu'on peut faire avec euh, le Market Profile et encore d'autres choses. Donc, euh, donc ça, vous voyez la fluidité de cette plateforme euh, ici. Donc déjà, vous pouvez ouvrir plusieurs écrans, les faire euh, coulisser euh, d'un écran à l'autre. Vous voyez ici, j'ai également sur un autre écran, donc les bougies euh, en 5 minutes et en 1 en minute, en 5 minutes, en 15 minutes. Bon, ça vous configurez comme vous voulez. Ici, je vais supprimer, donc ici. Voilà, donc vous voyez, vous avez même... Des indications en audio. Euh, si vous voulez placer un ordre vous pouvez programmer donc ce qu'on appelle ici des brackets. Donc vous voyez vous pouvez, euh, en français ils ont traduit ça par tranche. Donc ici vous pouvez choisir un take profit et un stop loss. Donc ici j'ai mis 300 dollars de take profit, 150 euh, pour le stop. Vous pouvez également le configurer euh, juste un stop, juste un take profit. Vous voyez, ils n'ont pas tout traduit encore pour le moment, mais c'est très bien. Vous pouvez activer ou désactiver. Vous pouvez changer, bien sûr, vous pouvez programmer les différences. Si vous voulez en supprimer, vous avez, vous voyez, la petite, euh, la petite poubelle ici, la petite corbeille. Voilà. Euh, vous pouvez le configurer en, en tic également. Donc la, value, vous voyez, vous voyez, la valeur ici vous pouvez la mettre en tic si vous le voulez euh, ou en, en valeur donc en dollars. Donc ici on est sur le marché américain donc vous enregistrez et voilà. Vous le mettez ici ou vous ne mettez rien, off donc euh, c'est très facile aussi. Euh, vous pouvez acheter le marché ou le vendre, vous voyez le bouton ici, vous pouvez sortir d'une position Ici en quittant le marché. Donc euh, si vous voulez par exemple acheter le marché, voilà, j'ai acheté le marché ici, vous pouvez mettre euh, un stop loss, voilà, vous pouvez mettre un take profit, voilà, vous, voyez, vous pouvez les bouger comme vous voulez. Vous voyez ici il y a 449 contrats qui sont euh, placés ici à la vente, ici en bas j'en ai une dizaine, ici vous voyez ça bouge. Le stop loss vous pouvez le bouger comme ça et vous pouvez sortir d'une position donc rapidement. Donc soit lorsqu'il touche le take profit ou le stop loss soit vous pouvez sortir du marché rapidement comme oui, ceci. Bien. Donc ça c'est très facile. Et si vous mettez donc, un, donc une tranche donc un take profit et un stop loss comme ils appellent ici, eh bien vous pouvez euh, la configurer comme vous voulez. Par exemple ici 65, 75 dollars de stop loss ou de take profit donc si j'achète le marché voilà automatiquement il me le met donc un, un take profit et un stop loss ici. Donc si vous sortez de la position c'est comme ceci. Voilà donc ça c'est très facile pour, euh, pour configurer. Ensuite vous pouvez, préparer donc euh, un profil donc vous voyez moi ici j'ai le profil Serge euh, 2022. Donc vous pouvez également utiliser euh, l'espace de travail proposé par Tradovate Donc vous voyez ici je cherche, voilà vous voyez ça c'est ce que propose un seul écran mais euh, après donc vous pouvez choisir donc vous voyez un petit peu tout ce qu'il propose là les différents marchés. Après vous pouvez euh, tout effacer si vous le voulez ou créer un nouveau profil ou un nouvel écran vous voyez ici. Donc si je vais par exemple sur le mien voilà vous voyez ça. Puis je vais créer un nouveau profil par exemple ici nouveau. Voilà j'enregistre et on va tout effacer, vous j'efface tout. Voilà, voilà donc je vais même effacer ici, je supprime Carrément ceci, je supprime ceci, ok voilà. Donc j'ai un écran noir où, où vous pouvez changer la couleur également par défaut. Ensuite ici vous choisissez par exemple vous voulez d'abord euh, le carnet d'ordre donc vous allez prendre ici DOM, je ne vais pas le prendre comme ça parce que comme ça c'est un un écran à part donc je vais supprimer, je vais le glisser donc sur ma fenêtre voilà. Je vais choisir le marché donc je prends le mini SP, vous voyez vous pouvez choisir ici les contrats futurs donc prenez le premier par défaut. Donc vous voyez j'ai ici les contrats futurs alors euh, du SP500 donc pour avoir euh, la profondeur ici du marché, vous voyez vous avez donc les différents contrats qui sont proposés à l'achat et eh bien vous devez souscrire donc ça coûte euh, une quinzaine de dollars par mois donc pour avoir la profondeur du marché par exemple pour euh, le SP500 et euh, d'autres marchés. Donc j'ai ici la liste des différents contrats, vous trouvez ça sur, sur leur site. Hein sur le site Tradové. Donc ici euh, pour le SP500 donc c'est euh, CME donc les contrats CME. Là donc j'ai le mini SP500, le mini Nasdaq, le mini Russell, j'ai même le Bitcoin, euh, Midcap, Ether, Micro, enfin ils ont pas mal de choses, le dollar australien, le euh, dollar canadien, le Yen, euh, mini euros, enfin vous avez pas mal de choses, ça vous trouverez sur, sur leur site. Puis si vous voulez euh, le DAX par exemple, vous devez souscrire à l'Eurex à ce moment-là. Vous avez la liste également donc sur leur site. Donc le DAX, le mini DAX, le micro DAX même. Donc euh, le Bunt, euh, vous avez différentes choses. Et puis si vous voulez euh, le Dow Jones, eh bien vous devez souscrire à ce moment-là au contrat Cbot. Donc vous avez ici la liste et vous avez notamment le, le, le mini-do, enfin vous avez pas mal de choses ici aussi. Donc vous choisissez ce que vous avez besoin vous vous souscrivez pour tout. Donc pour euh, tous les contrats qui, qui sont possibles donc euh, je crois que vous avez une quarantaine de dollars par mois à payer. Donc voilà, donc ici on est sur, euh, sur le carnet d'ordre, après je vais choisir par exemple un graphique, je choisis chart et je vais le mettre à côté. Vous voyez vous pouvez le glisser donc comme vous voulez ici sur la fenêtre donc je le mets là. Je vais mettre également le mini SP500 et ici vous pouvez choisir par exemple je suis en une minute ici, vous voyez je peux changer bien sûr l'unité de temps vous voyez. Vous pouvez rajouter des, des indicateurs ici moi j'utilise le stochastique vous voyez et je mets également Ekenashi, les indicateurs vous les avez ici. Vous pouvez sélectionner donc les indicateurs que vous voulez et euh, donc ici vous pouvez choisir également euh, bougie japonaise, simplement les barres si vous voulez, si vous préférez. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite euh, donc on va mettre encore une autre information ici donc je vais choisir également, je vais reprendre charte et je vais mettre ici encore le marché. Voilà donc j'ai encore, je vais reculer un petit peu ici. Ça me laisse un petit peu de marge ici. Alors ici donc euh, je vais mettre bid ask volume et ça va me permettre de voir donc les contrats qui sont réellement passés comme je vous montrais. Donc vous pouvez choisir également euh, donc combien l'unité de temps ici. Vous pouvez mettre 30 minutes si vous voulez. Vous voyez, nombre de contrats. Vous avez également ici les volumes qui sont, qui sont passés. Vous voyez, nombre de contrats qui sont au total passés ici. Donc sur la journée à ce prix, ici, 3669,50 par exemple ici. Vous voyez ça. Vous voyez la correspondance ici, la bougie. Les bougies. Et vous avez ici le carnet d'ordre à côté. Donc déjà vous avez une belle configuration avec cela, après vous pouvez donc pour ne pas trop charger cet écran, si vous avez d'autres plusieurs écrans, donc moi j'ai trois écrans ici branchés sur cet iMac, donc j'ai l'écran principal et deux autres écrans, vous pouvez très bien vous cliquer ici et vous créer à ce moment-là donc une fenêtre à part. Voilà, je vais mettre également donc, euh, euh, non, c'est pas ça, donc, ES. Euh, Allez, il veut pas me mettre que je mon symbole S. Voilà, donc ici par défaut, donc j'ai mes bougies et ce que je veux, donc c'est le market profile. Donc euh, je vais choisir ici tpo voilà et j'ai directement mon market profile qui apparaît donc je vais supprimer les indicateurs euh, que je vois, est-ce que je peux le supprimer. Comme je ne fais pas ça tous les jours donc voilà. Alors où est-ce qu'il apparaît mon indicateur Ah voilà ici, donc dans la petite roue, donc je supprime l'indicateur, voilà. Donc j'ai par défaut, oui ça aussi, donc vous pouvez également sur les différents graphiques passer directement vos ordres, vous pouvez activer ou désactiver euh, cette, ce mode-là ici, mode transaction, vous voyez. À ce moment-là si vous cliquez sur l'écran, ben, ça n'apparaît plus. Si vous voulez l'activer, donc vous mettez mode transaction, Là vous pouvez cliquer ici au-dessus ou directement dans l'écran et ça c'est valable pour euh, tous les écrans. Donc si vous êtes ici sur la bougie, même chose, vous pouvez faire la même chose, mode transaction. Donc vous pouvez cliquer sur l'écran et passer vos ordres directement donc lorsque vous sélectionnez ou ne sélectionnez pas donc l'écran. Voilà. Donc ici euh, donc, je vais le désélectionner sur cet écran-ci, voilà. Donc ici j'ai mon market profile donc je ne vais pas rentrer dans les détails donc de l'utilisation du market profile et des informations qu'il nous donne ici. Là c'est juste pour vous donner euh, donc des informations sur comment utiliser la plateforme qui est très fluide bien sûr. Donc ça c'est le gros avantage parce que vous verrez il y a des personnes qui utilisent Sierra Chart. Alors Sierra Chart c'est un truc archaïque, je peux vous dire que moi je n'ai même pas réussi à ouvrir un compte démo avec ce, avec ce truc-là, c'est une horreur. C'est très puissant une fois que, que vous maîtrisez cette plateforme mais pour la maîtriser vous devez être aidé, c'est vraiment, vraiment pas génial du tout. En plus de ça vous devez souscrire à ça en plus de votre plateforme. Ici vous avez tout en un et c'est hyper fluide, hyper efficace. Donc c'est pour ça que moi j'adore Tradovate. Donc je n'ai pas d'intérêt à ce que vous l'utilisiez si ce n'est de vous aider donc à trouver une très bonne plateforme pour trader. Donc j'en suis ici donc à euh, la fenêtre ici que vous pouvez faire coulisser sur un autre écran. Donc euh, alors vous pouvez configurer, vous voyez ici le market profile on l'utilise en 30 minutes et ensuite euh, vous pouvez donc euh, configurer les heures. Vous voyez moi pour le marché américain ici je suis aux îles canaries donc j'utilise euh, donc l'horaire de 7h30 à 21h vous pouvez configurer différentes choses sur, sur votre écran pour que ça apparaisse comme vous voulez. Donc chaque profil ici correspond à une heure à une, à une journée pardon, une journée et chaque série de lettres ici correspond à 30 minutes puisque je l'ai configuré en 30 minutes. C'est comme ça en général qu'on utilise le market profile. Donc vous voyez ici je mets ça sur un écran et puis je peux mettre encore un autre écran, je vais encore utiliser ça. Donc sur mon deuxième écran j'utilise, euh, je mets les trois unités, unités de temps que, que je surveille donc une minute, 5 minutes et 15 minutes, ça je le mets sur un, un autre écran. Donc euh, voilà le mini le mini, euh, donc vous voyez ici, vous pouvez à ce moment-là donc agrandir, et puis sur cet écran-là, vous rajoutez donc encore un chart, vous voyez, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Moi je le mets à droite, je mets voilà le mini DAX, et je vais simplement donc ici à gauche, je mets une minute, voilà. Ici j'ai le stochastique comme je le voulais, très bien, cinq minutes, et je vais rajouter encore le 15 minutes voilà, que je vais glisser encore à côté. Voilà, donc le même marché, vous pouvez mettre d'autres marchés aussi c'est comme vous voulez, vous configurez ça comme vous voulez, vous voyez à quelle, la facilité avec laquelle on positionne ça. Là je vais voilà ajuster, vous glissez ça comme vous voulez configurez ça comme vous voulez et ici je vais mettre donc 15 minutes comme unité de temps voilà vous pouvez même descendre en tic sur cette plateforme donc c'est tout à fait possible aussi donc vous voyez ici vous avez tic et vous choisissez le nombre de tics si vous le souhaitez et donc cette euh, voilà donc j'ai une fenêtre vous pouvez mettre autant de fenêtres que vous voulez je pense si vous avez euh, écrans vous pouvez mettre autant de graphiques que vous voulez et donc je glisse à ce moment là donc je glisse ceci sur mon autre écran et j'ai une bonne vision donc des différents des différentes possibilités donc vous avez encore pas mal d'autres indications ici que vous pouvez utiliser mais déjà ici donc donc ici je vais faire Nouveau profil, euh, oui c'est ce que j'avais en, en, enregistré donc ceci voilà. Donc si je repars sur celui-là, c'est celui que j'avais précédemment et donc celui que je viens de reprendre voilà, nouveau profil, il est là. Donc vous voyez comme c'est facile à utiliser donc euh, moi je, je suis très content de, de cette plateforme de trading. Euh, vraiment c'est hyper fluide et euh, surtout on a le market profile, on a le footprint de manière extrêmement facile, beaucoup plus facile que sur d'autres plateformes. Euh, j'ai utilisé MT4 pendant des années, euh, j'étais content mais maintenant que je me suis mis au market profile, bien sûr il fallait que je trouve une plateforme euh, efficace pour ça. Sur MT4 euh, j'ai rien trouvé de vraiment efficace. Et euh, donc si Rachart, euh, moi je déconseille, c'est vraiment, vraiment une horreur ce truc-là. Donc euh, euh, vraiment Tradovet, j'ai rien trouvé de mieux. En plus de ça, euh, vous avez vu dans d'autres vidéos, j'ai parlé des propres firmes. Les propres firmes, qu'est-ce que c'est Ça vous permet euh, donc euh, d'obtenir un capital, ça peut être de 10 000 à 300 000 dollars. Donc si vous passez quelques tests... Et euh, à ce moment-là, ils vous fournissent, donc euh, les sociétés qui, qui sont les profils vous fournissent un capital. Vous pouvez trader avec en respectant bien sûr certaines règles, certaines limites de pertes Et vous pouvez garder en général 80% euh, des gains. Donc euh, moi, je me suis dit en trouvant Tradovate, ben je ne vais probablement pas trouver, comme cette plateforme n'est pas très connue, je ne vais pas trouver de profil Ben si, parce que les Américains, ils sont souvent plus avancés que nous. Et euh, donc puisque c'est une société américaine et bien si j'ai trouvé donc euh, deux propres firmes Elite euh, Trader donc que j'utilise et également il y a Topstep qui utilise cette plateforme euh, Tradovet donc euh, c'est génial. Euh, je vous conseille Elite Trader parce qu'il euh, y a certains avantages, j'en parlerai dans une autre vidéo. Vous pouvez voir euh, des vidéos sur lesquelles j'en parle aussi. Donc on utilise cette plateforme-là pour Elite Trader donc j'ai des étudiants qui, qui utilisent également ça donc pour le moment c'est génial. Donc voilà une première petite prise en main de Tradovate donc la nouvelle plateforme en français puisqu'il y a très peu de temps qu'elle est en français que je recommande qui est vraiment super qui à mon avis va faire de l'ombre aux autres plateformes francophones. Et surtout bon euh, fluidité, euh, les, les coûts euh, ne sont pas élevés aussi, les commissions sont tout à fait raisonnables. Vous pouvez même payer un forfait pour baisser encore les, les commissions. Donc euh, pour moi, elle n'a pas beaucoup de défauts cette, euh, cette plateforme. Je pense que vraiment ça vaut la peine que vous euh, la testiez. Alors pour la tester, vous pouvez avoir un compte de démonstration durant 14 jours. Et ensuite si vous voulez prolonger la période euh, donc d'essai euh, il suffit de transférer 250 dollars donc sur un compte réel euh, Tradovate et à ce moment-là vous, euh, vous pouvez l'utiliser en démo autant de temps que vous le voulez. Si vous voulez continuer à trader, à passer vos ordres sur une autre plateforme mais utiliser celle-ci pour avoir euh, notamment le market profile c'est tout à fait possible. Il vous suffit à ce moment-là donc de prendre un compte démo comme cela euh, en payant 250 dollars sur un compte réel une fois et puis euh, mensuellement vous payez donc pour avoir les, les données en temps réel donc je vous ai dit de l'ordre de 15 dollars euh, par exemple pour euh, le SP500 euh, la même chose si vous voulez le DAX, le Dow Jones, etc. Donc, euh, moi, je vous dis, c'est une plateforme euh, qui vaut la peine d'être testée. J'en suis enchanté. Euh, je continue à la découvrir parce que je ne la connais pas. Elle n'est pas disponible depuis. Euh, enfin, je l'ai trouvée il y a que quelques mois. Donc, euh, je l'utilise déjà avec beaucoup de satisfaction. Donc, elle a, elle a pour moi tout ce que je recherchais. Euh, ça m'a permis de me mettre également au futur euh, parce que je tradais beaucoup pour les CFD avant. Mais si vous tradez pour les CFD il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser toutes ces informations qu'elle vous fournit aussi. Euh, simplement vous aurez un petit décalage mais les marchés CFD suivent les marchés futurs donc si vous voulez absolument continuer sur les CFD ce n'est pas un problème. Vous aurez le market profile euh, et ça, ça c'est quand même euh, un outil euh, vraiment euh, génial. Donc je vous recommande de euh, vous informer sur cela, le market profile, tester la, la plateforme euh, Tradovet, je pense que vous serez satisfait. N'hésitez pas à mettre des commentaires euh, sous la vidéo, vous me direz euh, si vous l'aimez euh, autant que moi cette plateforme. En tout cas euh, je trouve qu'elle est vraiment euh, super, très fluide, très rapide, les ordres passent euh, de manière euh, instantanée. Donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Moi je trouve que c'est vraiment une plateforme géniale euh, qu'on avait besoin pour avoir euh, le market profile qui est quand même l'outil qu'il faut utiliser aujourd'hui ainsi que le carnet d'ordre, le footprint. Donc si vous voulez avoir de bons résultats en trading ben je vous conseille euh, d'utiliser ces outils-là et euh, n'hésitez pas à me contacter, euh, à, à vous inscrire à ma formation gratuite. Ce sera une, une bonne initiation au départ vous aurez pas mal d'informations sur ce que, sur ce que je, je peux vous donner en tout cas pour le moment comme information pour avoir des, des bons résultats ou des meilleurs résultats en trading. Voilà donc si vous appréciez cette vidéo ben mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Testez la plateforme Tradovet, je pense que vraiment ça, vous, ça vaut la peine, ça coûte pas cher. Euh, et inscrivez-vous à, à ma formation gratuite aussi euh, vous verrez euh, tout ce qu'on qu peut faire avec cette plateforme-là, avec euh, euh, les différents outils que moi euh, j'utilise donc puisque euh, donc je fais du trading quand même depuis quelques années et je pense qu'on peut rester en contact et j'espère euh, vous aider à avoir de très bons résultats. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir